Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une méthode simple qui va te permettre de trouver des clients rapidement. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer ces vidéos, comme d'habitude, tu le sais bien, je vais t'inviter à laisser tout de suite un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vais t'inviter aussi eh bien, tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes, tu verras le petit bouton tout en bas, tu la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle de sous-location, de conciergerie, d'immobilier, d'investissement locatif et également d'entrepreneuriat. Avant de commencer, je vais t'inviter aussi à ma prochaine web conférence qui aura lieu dans les prochains jours. Si tu souhaites monter un business autour d'une conciergerie automatisée Airbnb dans ta ville ou un business autour de la sous-location professionnelle et immobilière, eh bien je t'ai préparé pour ça une, un webinaire où on va se retrouver en live et où on pourra échanger et où je vais t'expliquer pendant deux heures à peu près eh bien, comment mettre en place ce type de business dans ta ville. Tu vas découvrir le petit lien dans la partie description. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, méthode simple qui va te permettre de trouver des clients rapidement. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, c'était un petit peu euh, interactif entre guillemets, c'est que là, je vais te demander tout de suite, tout de suite, eh d'aller chercher une feuille, un crayon. Tu vas voir, tu vas écrire quelque chose sur cette feuille et ça va te permettre d'avancer sur ton projet. Donc, tu mets cette vidéo sur pause, tu vas chercher cette petite feuille, ce petit crayon et on enchaîne. Donc, tu vas noter maintenant tout de suite sur cette feuille, quelles sont les entreprises qui ont la même clientèle que la mienne, mais avec qui je ne suis pas concurrent. Je répète, « Quelles sont les entreprises qui ont la même clientèle que la mienne avec lesquelles je ne suis pas en concurrence ?» Tu vas noter cette phrase et tu vas lister les entreprises justement qui ont les mêmes clients que toi, enfin qui s'adressent a priori aux mêmes clients que toi, mais avec qui tu n'es pas en concurrence. L'idée de ça, c'est de dresser eh bien, ton avatar indirectement, hein, c'est-à-dire que tu vas finalement arriver à identifier qui sont tes clients finalement cibles mais également ça va te permettre aussi et eh bien d'identifier toutes les entreprises qui finalement ont les mêmes clients que toi et donc des entreprises qui sont et on y vient part, qui pourraient être partenaires avec toi c'est à dire des entreprises avec qui tu vas pouvoir faire un système alors dans le e-commerce on parle beaucoup d'affiliation mais dans le business traditionnel on parle beaucoup et eh bien de partenaires hein, de, ou de tout simplement d'apporteurs d'affaires et l'idée de ça, si tu veux, c'est que ça va te permettre eh bien, très simplement, très rapidement, eh bien, de trouver des clients et de monter des partenariats avec des entreprises qui vont devenir tes partenaires. On va prendre un exemple. Si par exemple tu montes une société de conciergerie, tu conciergerie Airbnb automatisée, comme j'en parle régulièrement et euh, franchement, bah, tu, tu l'as vu, je t'ai préparé un webinaire gratuit par rapport à ça, donc tu n'hésiteras pas à, à t'y inscrire. Et eh bien l'idée, si tu veux, c'est que. Tu vas donc identifier donc ton avatar, qui sont ton avatar Ton avatar, c'est des propriétaires, on est bien d'accord. Ce sont des investisseurs, ce sont euh, donc des investisseurs immobiliers qui, qui, qui achètent des appartements ou des maisons, etc., des propriétés qui ont besoin de le confier à quelqu'un pour gérer leur location courte ou moyenne durée, voire colocation. Donc ça, tu l'as identifié, tu le sais, c'est eux tes clients. Mais après, maintenant, ça va être identifier des entreprises avec qui tu vas pouvoir travailler c'est pour ça que tu as bien listé sur ta feuille les entreprises avec qui tu peux travailler, qui ont les mêmes clients que toi. Donc leurs clients c'est qui C'est bah du coup comme toi des investisseurs, des propriétaires d'appartements ou de, ou de maisons, etc. Et bien, dans le cas de la conciergerie, on a un qui est tout trouvé, hein. c'est les agences immobilières. C'est-à-dire que les agences immobilières sont des entreprises avec qui tu peux être partenaire. Ce sont des entreprises que tu dois absolument démarcher pour et bien, leur expliquer qui tu es, ce que tu fais, les rencontrer tout simplement et leur proposer eh bien, des services. Donc ça peut être des services win-win, gagnant-gagnant. Certes, tu peux très bien leur dire, ben bah, voilà, euh, si par exemple vous me trouvez un client et eh bien on peut très bien envisager un système de commission par exemple où tout simplement vous êtes apporteur d'affaires Et donc d'ailleurs bah, c'est une commission ou ça peut être un pourcentage éventuellement sur le chiffre d'affaires que, que je vais générer avec ce client. Il y a un moyen clairement aujourd'hui de, de, de, dans le cas de la conciergerie et eh bien de, de, de, de contacter donc, des, euh, des, des, des agences immobilières pour mettre en place ce type de partenariat et pour communiquer autour de ça. Alors il va falloir te vendre bien évidemment, il va falloir les contacter, il va falloir prendre contact avec eux, il va falloir voilà, les démarcher ou peut-être il, voilà, il y a plein de méthodes aujourd'hui pour les approcher ces personnes-là. Alors je, je t'encourage pas forcément à aller sur les grosses agences immobilières bien connues qui sont présentes sur le réseau national puisque généralement elles sont très bien organisées et elles n'ont pas vraiment besoin de toi. Moi je te parle plutôt des agences immobilières, plutôt tu sais les indépendants, les mandataires immobiliers ou des petites agences de quartier, eux vont être tout à fait friands de ça. Pourquoi Tout simplement parce que eux dans leur portefeuille ils ont des investisseurs c'est évident tous les agents immobiliers que tu vas côtoyer ils ont des, des investisseurs des gens qui recherchent appartements régulièrement et donc les investisseurs très fréquemment cherchent de la rentabilité mais les investisseurs ne sont pas présents physiquement dans la ville premièrement ou tout simplement même s'ils y sont s'ils sont vraiment ce profil investisseur ça les intéresse pas de, de gérer quoi que ce soit eux ce qu'ils veulent c'est un truc enfin une solution clé en main moi je me rappelle très bien euh, donc j'avais été alors plusieurs fois même encore maintenant mais je me rappelle très bien d'un dossier où j'avais été mis en, comment dans, la, dans, la, dans la propale finalement c'est à dire que l'agent immobilier est en train de vendre un immeuble donc il y avait six lots un propriétaire et un investisseur et il lui avait dit ben bah voilà euh, quand vous allez donc euh, acheter cet immeuble je vais vous garantir tant de rentabilité tout simplement parce que moi j'avais fait un estimatif des revenus qu'on pouvait espérer en location courte moyenne de durée avec mes frais, bien évidemment. Et donc, du coup, lui, il a vendu le package. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, et eh bien, finalement, euh, ce que je peux vous proposer, c'est une solution clé en main. Euh, vous avez déjà un prestataire qui va vous verser. Alors moi, c'est plus dans le cas de la sous-location. Mais tu vas voir que finalement, il y a eu un bon… Euh, ça s'est bien goupillé. Parce qu'au final, ce client-là m'a recontacté une fois l'acquisition faite et m'a dit, bah voilà, moi, je vous confie l'immeuble en conciergerie. Et du coup, ça m'a permis de récupérer un client grâce tout simplement à un agent immobilier. Et l'agent immobilier, ce qu'il a vu dans, cette, dans ce partenariat, c'est qu'il n'y a même pas eu de, de commission ou de reversement au cocaisse. Okay tout simplement, lui, ce qu'il a vu, c'est que ça y a permis de vendre plus facilement le dossier, bien évidemment. Quand tu es agent immobilier, tu, tu proposes des solutions derrière et tu dis, « bah voilà, vous achetez tant, on va louer à peu près tant si on fait de la sous-location à un professionnel ». Parce qu'en fait on va garantir aux propriétaires les loyers ou bien on va confier ça à une conciergerie qui derrière va vous générer à peu près en chiffre d'affaires moi j'ai fait un estimatif à peu près tant de chiffre d'affaires avec ses frais bah c'est win-win c'est à dire que l'agent immobilier lui il a vendu une solution quelque part clé en main le propriétaire investisseur et eh bien lui typiquement il récupère un bien qui est voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'il a juste à acheter et derrière, il n'a rien d'autre à faire. Il y a quelqu'un qui va prendre tout ça en charge. Et puis, bah, toi qui es en train de créer ta société de conciergerie ou qui a déjà ta société de conciergerie, eh bien, typiquement, ça va te permettre eh bien, de récupérer cet appartement, enfin, de récupérer cet immeuble et de, du coup, eh bien, d'en générer un profit qui est très intéressant. Moi, typiquement, si on reprend ce cas précis, c'est un immeuble qui me rapporte hors ménage, je précise bien hors ménage, 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, tu vois que ça va très vite. Ça peut aussi s'appliquer à d'autres types de business. Donc par exemple, je pense aussi à la sous-location. On peut adopter la même stratégie et je le fais avec des agents immobiliers, c'est-à-dire que j'ai des, finalement des apporteurs d'affaires. C'est des agents immobiliers qui parfois, quand ils vendent des logements, eh bien, disent bah « voilà, moi, j'ai déjà un locataire. Si vous voulez, j'ai déjà un locataire à tel prix et je peux vous garantir qu'il va vous payer le loyer. » Parce que la hantise qu'ont tous les investisseurs, c'est quand ils investissent, bah déjà c'est d'être certains donc, du loyer qu'ils ont à peu près espéré. Donc si là, ils ont une entreprise qui s'engage, pour eux, c'est gagnant. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent un locataire qui, qui paye le loyer, hein, qui, qui s'engage sur le loyer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bah, être certain que derrière, ils vont bien pouvoir rembourser leur crédit bancaire et générer du cash flow positif. Et donc là, bah, c'est du tout cuit. Et donc, l'agent immobilier, il a bien compris l'intérêt de travailler avec des sociétés comme la tienne. Donc, la question, c'était eh comment trouver, enfin comment, quelle est la, cette méthode simple finalement pour à, à avoir des clients rapidement eh bien tout simplement, c'est le partenariat, c'est l'affiliation dans le e-commerce, c'est trouver des entreprises qui ont les mêmes clients que toi, mais qui ne sont pas concurrents de toi tout simplement. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc j'espère que tu as pu remplir sur ta feuille bah, les différentes agences immobilières. il y a peut-être effectivement aussi d'autres entreprises en cas de la conciergerie. N'hésite pas à le, à le rajouter dans la partie. Alors, je pense aussi tu vois, au moment où je fais cette vidéo, je pense aussi aux notaires. Euh, N'hésite pas aussi à en parler à ton notaire parce que ton notaire est en contact aussi avec des investisseurs immobiliers. Donc tu vois, ça fait partie des corps de métier, des métiers qu'il y a sur le marché où on n'est pas concurrent bien évidemment et qui du coup peuvent, avec qui tu peux dresser un partenariat. Pas forcément euh, rémunérateur, mais tu peux dresser un partenariat, ça peut faciliter aussi parfois certaines opérations. Donc j'espère que tu as pu remplir tout ça sur ta, sur ta feuille et comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à rajouter si tu as d'autres idées par rapport à ça ou comment toi, tu fais, tout simplement, ta stratégie pour, euh, par rapport à ta conciergerie. Euh, et puis, n'hésite pas aussi à eh partager cette vidéo et à me laisser un gros pouce bleu si celle-ci a pu t'apporter un maximum d'infos. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao